Salut à tous et bienvenue dans cette sixième partie de euh, mes tutos consacrés à la colorimétrie et à l'étalonnage dans DaVenture Resolve. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires et j'ai donc de plus en plus envie de vous faire des vidéos. Donc euh, voilà cette sixième partie euh, de ma série consacrée à DaVenture Resolve. Alors on va voir euh, dans ce tuto euh, une, une utilisation de l'outil... Euh, des courbes ici en bas de façons différentes donc de, de l'utiliser et euh, en même temps on va euh, étudier un look le cross process ou cross processing euh, qui est un look d'image pour ça je vais utiliser euh, même chose que euh, dans le tuto précédent des euh, vidéos euh, euh, données par euh, Blackmagic euh, qui sont des DNG donc des fichiers RAW mais encore une fois vous pouvez faire ça avec vos propres images ça ne change rien donc euh, pour le cross-processing, euh, ce qu'on va faire, c'est que ici déjà, je vais vouloir partir sur une base un peu plus équilibrée. Hop, voilà, entre euh, sur ma balance des blancs. Euh, ensuite, ce qu'on va faire, je vais rajouter euh, un node en série. Ici, voilà. Et sur ce node en série, on va commencer à travailler avec les courbes. Donc les courbes, vous les trouvez ici, euh, tout à gauche. Et vous pouvez l'ouvrir en grand grâce à, voilà, à ce petit onglet ici. Et donc ici vous avez les courbes. Si vous touchez les courbes, vous voyez que ça va toucher, euh, ici sur la luminance, ça va toucher aussi toutes euh, les courbes suivantes. Et donc l'autre la, solution c'est de décocher Gang Custom Curve pour n'intervenir que sur euh, un des paramètres, euh, soit la luminance, soit le rouge, le vert ou le bleu. Donc, hop, ici, on va faire un petit reset. Et donc, sur ce premier node, on va se mettre, donc, en décochant Gang Custom Curve, euh, ici, pour venir sur les rouges, ici, hop, venir assombrir un petit peu, comme ça, poser un petit peu les rouges, on va le mettre par ici, et euh, dans les hautes lumières, comme ça, augmenter un petit peu la lumière de nos rouges. Voilà. Ensuite, on va passer au bleu, et dans le bleu, je vais décider ici d'arrêter mes hautes lumières ici. Voilà. Donc on voit que cette barre ici, ça correspond à cette barre ici de notre parade RVB. Regardez bien, si je baisse mon bleu, je le stoppe au deuxième trait, voilà, on s'arrête au deuxième trait. Il y, a, euh, il y a ici le nombre de lignes que vous retrouverez ici donc je vais arrêter mes autres lumières vers ici et puis je vais commencer mes basses lumières hop vers ici voilà ensuite pour terminer on va faire le vert et sur le vert hop on va venir appuyer un petit peu assombrir un petit peu notre vert dans les basses lumières et comme pour le rouge augmenter légèrement ici. Voilà donc un traitement euh, déjà en trois parties du rouge, du vert et du bleu. Après donc ce node, je vais rajouter un node suivant ici et je vais venir une nouvelle fois dans euh, mes outils courbes et cette fois-ci je vais travailler avec Gang Custom Curve coché. Voilà. Et donc ici je vais Venir travailler sur euh, la luminance, hop. je vais venir hop, assombrir un peu mes basses lumières et relever un petit peu mes hautes lumières. Voilà donc hop, un look euh, cross-process. Si je désactive l'ensemble de mes nodes, voilà de quoi on est parti, image de base, et ici donc un nouveau look qui peut faire euh, cinéma qui, qui peut euh, s'adapter à certains looks euh, dont vous aurez besoin euh, on pourrait aussi corriger puisqu'ici je sors euh, au niveau des rouges euh, mes hautes lumières je pourrais décider hop, de faire mon cross process mais hop, dans les règles voilà donc mon look avant correction et puis après correction voilà ça peut correspondre à euh, un look souhaité euh, que vous pourrez donc adapter à un de vos films. Ici, je vais faire Grab Style. Je vais venir ici poser la même correction. Alors là, on est un petit peu bleu. À mon avis, hop, je vais désactiver, pardon, celui-ci, désactiver celui-ci et venir faire déjà une première correction qui n'était pas bonne ici, dans les bleus. Hop, voilà. Faut vraiment partir de d'une base hop, équilibrée, puisqu'après, comme on, on trafique beaucoup les couleurs de bleu, l'équilibre des couleurs, si vous partez pas d'une base euh, bien établie, ça peut poser problème. Même chose pour les basses-lumières. Voilà. Voilà, donc mon image, après correction, au départ, on est parti de ça. Donc après correction et ensuite je vais voilà activer euh, mon cross-process que j'ai fait en euh, activant mes deux notes cuivantes donc avant correction ça donnait ça et puis après correction c'est ça voilà donc un look facile à faire euh, je vais vous montrer aussi comment créer une autre version ici Si cette version là vous voulez la garder et vous voulez en faire une supplémentaire dans Remote version ici vous allez pouvoir faire... Create et on va faire version 2 oui. euh, ici donc on pense en version 2 c'est ce qu'on a fait et si je viens faire version 1 ici load je vais partir pardon sur ma première version sans aucun node euh, traité et donc ici je vais pouvoir faire un autre look toujours dans le cross process on va faire une autre méthode de travail qui ressemble un petit peu à ce qu'on vient de voir euh, cette fois ci même chose, j'établis d'abord une première correction. Hop, euh, voilà. Ensuite, je vais rajouter un deuxième node. Deuxième node où je vais venir, hop, sans le Gang to storm Curve, euh, retoucher mes couleurs. Je vais éclaircir un peu mes hautes lumières dans les rouges. Comme ça voilà ensuite sur mes bleus je vais venir démarrer mes autres lumières euh, mes basses lumières pardon par ici et augmenter mes hautes lumières hop, comme ça ensuite on va faire euh, les hautes lumières pareil pour le vert voilà et dans ce look ici, on va avoir un contraste un peu plus faible euh, que euh, sur le look précédent. Et donc dans le note suivant, hop, ici, je vais décider hop, dans mes courbes en gang custom curve activée, donc, je vais décider de venir établir une correction dans les luminances, hop, inverse à ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire comme ça et comme ça. Et voilà, là, donc on va avoir un look un petit peu plus euh, euh, romantique. On voit ça dans des, euh, dans des clips publicitaires pour des parfums, par exemple. Et ici, hop, voilà, on va avoir ce look avec des noirs, euh, un peu moins noirs. Si on ajoute cette correction à une version nouvelle de ce clip, donc on va faire toujours pareil, remote version créer une nouvelle version, on va venir charger la version 1, une fois dessus, on va faire bouton droit ici, add correction, et on va euh, alors encore une fois, même problème hein, que vu précédemment il faut d'abord établir ici une correction qui correspond à ce qu'on a besoin au départ quelque chose d'équilibré, voilà Voilà, une image un peu plus équilibrée. Ensuite, je vais activer celui-ci et celui-là. Et voilà donc notre look, comme ça, avec euh, des noirs un petit peu moins noirs. Et un contraste moins fort. Un look que je trouve euh, très à la mode en ce moment. Et pourtant quelque chose d'un petit peu old school, mais euh, mais voilà, une image très à la mode en ce moment. On va essayer d'appliquer ça hop, sur ce premier plan. Voilà. Toujours pareil, pensez à vérifier votre correction de départ. Voilà, on va rester là-dessus. Et voilà donc notre look appliqué à tous nos clips. Chose que je n'ai pas dit euh, dans le tuto précédent, euh, donc petite parenthèse, mais si vous regardez ces tutos, c'est que vous avez déjà un certain niveau et donc vous l'aurez compris tout seul, mais euh, ici quand on va passer d'un plan à l'autre, on va avoir donc la même correction. Voilà. C'est euh, c'est ça l'étalonnage. Euh, on va éviter d'avoir ce genre de choses. D'être sur la version 2, hop, ici. Et donc quand je passe de ça à ça, ça ne va pas. Bon, c'était une petite parenthèse, mais j'imagine que euh, si vous regardez ces tutos, euh, vous le savez déjà. Voilà donc pour ce tuto euh, plutôt simple, plutôt rapide, mais euh, dans lequel on aura vu euh, ces, euh, ces outils-là de, de courbe et ce, loose, ce look cross-process qui est vraiment sympa. Voilà, donc rendez-vous dans la septième partie prochainement. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y. Euh, vous pouvez toujours laisser un commentaire aussi si vous avez des questions. Ou simplement euh, pour faire un coucou, c'est toujours sympa. Et puis euh, vous pouvez aussi mettre un petit j'aime, c'est toujours agréable. Allez, à bientôt